Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous entrons la carrière pour capable de voter une nouvelle émission. Rapide. Mais information pour vous. Nous pralons dans la zone euh, Il y a une situation qui a déroulé au niveau de Beladère. C'est par rapport à une revendication tout à fait particulière. Une revendication, ça un certains de Wildy Bastien. Wildy Bastien a été kidnappé depuis. Mercredi, mercredi passé, donc ça fait une huitaine de jours, depuis, ont enlevé citoyen si qui lui-même c'est Moun Belader, mais ont enlevé dans une zone qui est charriée, l'on pral l'entrée des âmes, donc l'on quitte la chapelle ou pral l'entrée des âmes. Eh bien, c'était mercredi, donc imaginez, ça fait une semaine et yon jour, parce que jeudi, c'est jeudi. Eh bien, écoutez bien, yo demandé yon ont 100 000 dollars haïtiens plus 10 000 dollars américains. mounyo mette ensemble, yo baye kobla. un yo n'a pas dit que l'argent pas assez. Il mandé a lot 60 000 dollars haïtiens plus 6 000 dollars américains. Tout embaraît, a mauvais green, Tout embaraît, y a Eh bien, Kounia, la dit que mouvement qui a fait dans le Bélaré là, il a bloqué la là, la, c'est vrai, mais c'est pour capable demander chaque... Machine qui a passé, yon ti petit parce que a besoin à libérer Will dit Sébastien qui n'a même n'a pas depuis 8 jours et plus. Donc, il yo ba yon premier l'agent il a dit passe. passé. C'est parce que la qui fait Au moins dollars haïtiens, plus 10 dollars américains. Yon ba dit Et moun yon il pov yon a demandé, il a son a demandé, il a a pour yon baou yon lot 10 dollars 60 dollars haïtien plus 6 dollars américains. Messie, eh ben c'est Bon, t'es charge. Genye yon, alors m'a si monsieur toujours chanté dans barricade coût. Kondagana, qui est également policier, eh bien, genye yon information qui a circulé sous lui. Comme euh, quoi, Kondagana, groupe barricade coût, a accusé peut-être l'état touiller par balle. Yon certain de Eli Vertil qui gen 31 l'année, ça s'est passé euh, hier du côté de Vert, suite à qui ont altercation et te gagné. Eli l'ironie, frère victime nan mande justice pour Eli Vertil qui d'après ça lui fait connaître, et eh bien c'est pas exprès. artiste et policiers Je grand frère qui Eli Vertil. Je descend... le canapé place Tout m, Kon ta tire la, la, le monde dit que parce qu'il c'est juste devant là. Je dis ne pas passer. la là. a la son je ne sais pas monsieur de pas si monsieur un pas sur de coup de de sur le Il de monsieur. de monsieur. de ça veut dire quoi? Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas faire de vous pas faire dans et puis ça ne en TV, mm -hmm. areaky, so like fait tout pour ta détruire. Monsieur a une façon, je qui ça fait, si problème avec, comme vous problème, vous avez un problème, problème, problème, problème, ou tout le monde dans le monde là attendez qui ça artiste Kondarana fait dans dans tanapévé si ce qui c'est si, côté nous même nous nou lever tout le monde connaît nous artiste Kondarana artiste barricade artiste Kondarana mais moi même c'est fanatique Kondarana frère comme e, e, si tiré hier soir c'est comme si mais dit c'est fanatique tout et comme si Kondarana nous nous tous c'est fanatique barricade nous, les gâts, nous nous des qu qui dans ou Ils sont policiers qui, ou si son policier, qui li, en même temps sont des Ils les barricades. Les Mais, explike, explique, nous Expliquez-nous. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Ce qui passait pendant nous même dans la dénoncé ça, Monsieur Elé, Monsieur dit, il n'y a pas de place ça il n'y de travail nous des preuve nous des toute preuve nous que c'est bon. Imagine oh, en série, honnête avec nous. Et frère nous yekonda gana. Oh, pas oublier on artistes, nous c'est fanatiques ou? Comment on va le faire comprendre? Où si on est, non mais tout le monde tout le monde abuse vous. Et ben on va te faire un cachet ou pas mettre masse, ou pas ou pas comme si on va te dire cachet, on va te mettre liné, on va mettre un hein. Tout le monde qui ouais c'est vous même qui tirez frère non? Comment tu as fait comprendre où elle est ou d'où tu dans notre frère non? Laisse ça, pas oublier on est avec nous non? était un artiste qui est avec, qui s'est un DJ. Et pendant que nous parlions parlé dans la radio, tout profite de ça. Ça veut dire que nous tout, deman, tout pushing, di, ou travailler dans les radio. Ce pas un petit Les gens qui sont avec, c'est un petit canapé. pas ça. Moi-même ça. pas engager Et pas engager les qui dit ça. Les bon dames qui sont dans la radio, pendant nous parlions, ça ne pas engager. Les dames ont dit oui. L'écrit Didier Damous, Didier a dit ou oui nou, atisouye, ou t'es avec l'année sur place là. Pendant le temps de balle là, il était déplacé, il n'est pas connu, il pas présent, il a tiré là. Mais nous-mêmes, nous pas oublier que nous avons des canapés verts, nous pas oublier que nous avons tout le monde qu'on nous fait fouet là, c'est un citoyen paisiblier. Ce pas quelqu'un qui est malhonnête, ce n'est pas quelqu'un qui est rigol. Donc, il nous a nous, tout le monde nous oui, c'est qu'on a tiré fouet là, on pas oublier qu'ils sont attissiers ou très connus, tout le monde qui ou pas te mettre ou pas te mettre hein tout monde connaît, tout le monde voit, c'est ou petit frère maintenant on ta aimer connait pour quelle raison yo senti altercation comme ça pour détruire un monde même a qui est-ce qu'on au pas gont famille est-ce qu'on au pas gont maman ou pas, est que ou pas, maman, pas papa est-ce qu'on au pas gont petite ou pas gont madame Comment ou l'ofin pour un bagarre comme ça comment on sent tout est-ce qu'on dort bien même est-ce qu'on mange bien est-ce qu'on au senti petite ou vivre bien madame ou vivre bien foun kon sa, men. Ou -tou? pour un bagarre comme ça même comment on sent tout pour mettre toute famille ici non crier comme ça non, tribulation comme ça. Maman est dans l'hôpital là parce qu'elle n'a pas à supporter. Elle n'a pas à attendre un bagage comme ça. Parce que les femmes sont professionnelles. Elle n'a pas à l'église. Tout le monde connaît gage, femmes qui ont fait travail. Tout le monde connaît les femmes qui le travail. Tout le monde connaît les femmes qui ont fait le Tout le monde connaît les femmes qui ont Tout les femmes qui ont fait le Là où vous prenez des femmes comme ça, vous quittez les femmes. Vous quittez les femmes. Madame, Adlo Nanger. Frère, seule, maman, papa. Pas mon sentiment. Est-ce qu'on pas pas conscience comment ça tu poureré dans radio car et pour dire non ou pas là pendant cet temps tout le monde était là était présent que c'est où qui tirer femme là pour qui raison moi moi pas ouais, que problème à vous moi pas que problème personnel à vous pas de monsieur c'est fanatique ou bien comment ça tu qu pour quelle raison même où tirer femme là est-ce que est-ce que est-ce que ça pas fort mal leur vient leur tirer si un jeune garçon comme ça bien important comme ça ou mettre famille là crier ou mettre toutes famille en en courir ça, ça qu est-ce que ça pas fort mal est-ce que vous ne pensez pas à pitsi Est-ce que ne à Madame Est-ce que vous ne pensez pas à la famille Je vous ça encore. Je n'ai pas de problème à vous. Je pas problème personnel à vous. C'est artiste pas C'est fanatique pour nous. C'est fanatique par les De comment ça Est-ce qu'on les D'un d'un tout ça. que vous vous est-ce qu'il y a un avancement de ça avec Non, il ne pas si C'est seulement... ça. Non, il pas ça. pas de ça. Il n'a pas Il Il pas ça. Il fait Il Il pas ça. Il ça. n'a pas Il pas ça. Moi-même, je ne veux pas que je je pas oublier je ne pas oublier je ne pas comme je on je ne pas je pas je ne que je je ne pas je je ne aller l'SVJ, nous allons à l'Espécie générale, nous allons à l'Espécie et puis, bon, tout notre suivi a fait par M. Caleb Jean Baptiste, parce que c'est M. Caleb Jean Baptiste qui va engager, vous connaissez l'avocat là, l'avocat tout le monde, c'est, bon, M. Zinou, c'est Zan Mim tout, M. Caleb C'est Frem, c'est cousin, cousin descend. sang, ce n'est pas un monde qui va reconnaître, c'est cousin, c'est lui-même qui a fait tout notre poursuivre légal comme comme les capables de justice. Mais ça les dans Les h 7h, 7h! Parce que les dans le 7 h que dans le 7 h sont dans dans le sont dans 7 h sont Yo, avez dit que vous avez dit que Est-ce que nous avez dit ça vous avez dit que vous pour dit que vous que que que est-ce que vous avez que vous vous vous que vous que vous avez vous avez vous les raisons fait le ils comme si c'est un poule, comme si c'est un vagabond, comme si son un petit comme n'importe qui. Pour qui ça détermine le comme petit. Il est petit. Il est Madame Il est est petite. Il est petite est Il est petit. est est est Il est Il est Elle est est est Il est Il est est il ne va pas comprendre, c'est lui qui bien pour le sage. il ne va pas comprendre. Mais ce n'est pas on est qui a disparu papa le même pour une minute. Tellement, il s'est papa, et tellement, papa, il s'est tout. Est-ce que, bon, est-ce que, comment il s'est passé, il on est grand débat avec 4 TD, bon, je ne sais pas, on est ici, tout c'est même. Mais, tout, même, Comment il s'est passé, il on est un grand débat avec 4 TD, ou des types au monde comme ça, pas de son artiste, On de faire le message passer. Comment ça tout est-ce que vous avez pas conscience de tout Peut-être que vous écrit des textes, vous avez fait des messages passés Vous avez dit tel bagage, tel bagaille Et puis vous dit y des petits pour Mais ça plus dur encore, monsieur Ça tellement loin tirer Ça veut dire que vous altercation face pour face Si vous tirer des têtes, monsieur Vous ne pas comprendre que vous vous aller Il n'y a aucune altercation pour vous tirer bien facilement comme ça Malgré que vous ne ça t'a a pas de problème, il n'y a de Et encore, on tire coup de print au Sénégal, il est viré, malgré son ouvrage, il n'y a pas c est c est de problème. Et on est avec la machine. non? Monsieur Bailly, personnage, a pris le coup de print. C'est parce que a eu discussion e... quand même. La discussion, c'est que, après être là, monsieur a dit qu'il faut qu'il fasse un coup à machine. Pas de, de discussion, pour ça seulement. Il a dit qu'il faut qu'il fait un à la machine, il va le passer. Et lui dit qu'il a suye, quand qui fait au pas à faire des choses qui bazar. Mais, Mais mais mes discussions, messieurs. Pour ça, on est qui ne font pas des choses qui on est pas des on qui dans le pays, des a qui ne font Ok, merci. ne pas des choses pas C'est qui des choses bref les dossiers a bouilli comme ça comme Dagana couri sous sur radio Caraïbe pour faire petite déclaration ça pour capable euh, voyager t'ai information qui t'a fait quoi lit en discussion à monde lit tiré entendez Bonjour Radio comment nous Oui, nous en forme et nous et sans doute va le parler là parce que nous cité cités sur radio comme un monde qui tirait hier soir. Il y a un citoyen de canapé vert qui est le vertile Eli qui vient de traiter l'année après une discussion dans un sens unique. Qui ça ce dit dans ce là et puis comme pas là, vous pouvez vérifier ça, vous montrez nous. Téléphone, est vais te Dans là c'est connecté faire. là mon téléphone faire. Je au même besoin Je Je Je pas. Qui te Je vais faire. faire. Je vais Hier soir, vous avez travaillé entre 7 et 8 h travaillé 24 h 24 h Donc, vous n'avez pas de moins dans le canapé vert, vous n'avez pas de bois, vous n'avez pas de télé-sans au monde des têtes et vous passez machine sous lui. Avant rien de l'actualité, c'est ça. Je suis vraiment choqué parce que je ne comprends pas comment vous pouvez me comme ça et vous dit qu'on n'a pas de sur le monde. Alors, c'est deux mots. Oui, passez machine, passez machine. Alors, c'est deux frères victimes qui sont dans le studio qui cité où et ils dit tout le monde tout le monde sous ça, qui ça, tout le monde ça, tout de zone 7 en il dit, a apporté que tout le monde est tout état généraux il y a fait suite. Moi, je suis un commissaire qui a l'âme du travail. Je ne aller à Matin là. Bonjour. Vous... Eh, malheureusement. Il y a un dossier qui a bouilli là dans la République. Et dossier, ça me promet que nous, je vais faire une enquête sur lui. Et je vais enquêter pour être capable de mettre maximum d'informations sur ce dossier ci là. Déjà euh, deux dossiers m'a enquêté sur yo. Hein? Ça c'est deuxième dossier et m'était en fait nous annonce que m'a enquêté en profondeur sur dossier-ci là. Dossier comme quoi, gagner des bandits armés qui t'a dans euh, village et en même temps grand ravine, monsieur Saot t'a frappé mystiquement parce que yo t'a le pote sur une mauvais machine. Eh bien, machine là c'est compagnie Dieu qui décide. Mais depuis quelques jours, bah elle a bouillé dans le grand ravin, bah elle a bouillé dans le troisième nom. Bah elle a seulement rétabli. Mais je ne dis la, là, y a gâché le monde qui compte un dossier. y a pas vu un a Même Moi, je ne pas si c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai. Mais quand, sur le plan mystique, il y a des batailles qui ont fait, c'est les plus puissants qui ont toujours passé. Est-ce que nous comprenons Donc, dossier a bouillé et la conversation a paru public publique sur les réseaux sociaux. Entendez comment de trois mondes t'ont parlé dossier-là Si ta chérie, ou t'as des news là, ou pas ça juste. Pour dire, oh, Parce que nèg yo là, là, il a qui qui pour fait passer, quand tu manger tu es là, tu es à tu es là, tu es là, quand je me dans la Chaque qui Il y mort la qui dans la Il y qui dans la ville. Il y dans la dans la Il y Il tout le monde, tout le monde. Il y a des combien de sur les champs en rond immédiat qui décide de compter l'argent pour ta Il dit La l'argent, il ne peut pas perdre. résultats. Il y a des points Il y a faut pas manger Il faut faire respect. points pour pour les pour pour les les Normalement, les gens il y a un pour la caler la C'est si le de la Je suis content de la Mais le restaurer. Et mais qui le fait cadeau Mouna gens de machine, vite ne mouna de machine, ils n'ont pas pas de machine, ils n'ont dollars de machine, ils n'ont pas de machine, yo pas yo de la et là, pourquoi? Pourquoi, a pour gérer mieux. Je suis qui décide. Je suis qui décide. Je qui décide. Je qui décide. Je qui Je qui décide. Je suis qui décide. Je suis yo Yo bay, Yo Tout bagay net pas pas besoin avec le 20 nègres dans le diable même. que vous avez toujours décidé? Vous avez fait business. Bon, vous qui fait business. mon dit c'est même business parce que dit comme ça avant m'a fait exploit pour protéger Bon Dieu dit protéger petit côté et m'ont fait business mettre dehors avec Jésus. Après tout monde même même té a moi mon fait pour venir faire la magie. Mon a fait petit té mettre dans gano la pomme la magie, elle a dit prière pour lui dit, il y a magie demande pour faire pour passer seulement faire business avec Jésus en barrière l'esprit. Vous pensez au monde ça fait business ça longtemps la paix est chauffée, la paix est la bote est mangée, vend, elle fait gros dépôt. On pense se faire e le conseil gros job, puis gros job qui est là. Et bien, il y a le job. Le y trop. Même qui décide manger Mais puis le qui toujours fait qu'on a trop. fait ça. Qu'on a qu'on a eu. Je te promets, maintenant je venir avec le dossier Titerios là pour nous. Parce que je pense que ça, c'est encore plus intéressant. Et je pense que j'ai un qui a une information, ça Je venir avec une émission complète sous deux dossiers, ça y Nous sommes cités, bah, là. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je m'en dis à mes amis pour, pour vous abonner à la chaîne, et puis, pas oublier, bah, non, petit pouce bleu, hein. pour nous dire.